In his latest in a series of public criticism of Moscow Ministry of Defense, the Wagner Group leader, Evgeny Prigozhin, said, quote, the flanks are already cracking and falling through. There is a serious risk of encirclement of Wagner in embankment as a result of the failure of the flanks. The Institute for the Study of War has previously assessed the reports of Ukrainian counterattacks throughout Donetsk region appear to be a part of an ongoing pattern of localized and limited counterattacks. Les sirènes antiaériennes continuent de retentir à Zaporizhia. En une seule journée, les troupes russes ont attaqué la région à 70 reprises, selon les autorités locales. Au moins 8 personnes ont été blessées dans le bombardement de bâtiments résidentiels. Ces dernières heures, le ministère russe de la Défense a nié l'existence d'opérations de combat actives à Zaporizhia et à Kherson à la suite d'informations faisant état d'avancées ukrainiennes en plusieurs points du front. La Russie affirme toutefois avoir repoussé plusieurs attaques dans la direction de Donetsk. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la contre-offensive ukrainienne, annoncée pour le printemps, devrait attendre car il ne dispose pas encore de suffisamment d'armes. L'Europe s'est engagée à envoyer plus de matériel militaire à Kiev, selon le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell. La Suisse, qui a intensément débattu des livraisons d'armes à l'Ukraine, ouvre maintenant la porte à un assouplissement de sa loi sur la neutralité. Berne devrait sous peu autoriser les pays qui ont acheté du matériel de guerre suisse à le réexporter. Les états unis ont salué la volonté de l'Afrique du Sud d'enquêter sur les allégations de vente d'équipements de combat à la Russie. L'ambassadeur américain dans le pays a accusé Pretoria de fournir des armes à Moscou malgré sa neutralité affichée dans la guerre en Ukraine. Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit déçu par ces allégations et a exigé des preuves. Offensive. La contre-offensive ne serait pas organisée comme on l'imagine habituellement, c'est-à-dire soldat contre soldat, char contre char, on récupère petit à petit le territoire et on récupère finalement tout ce qui a été conquis et occupé par les Russes. Non, ce ne serait pas ça de plus. Long. Le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des missiles longue portée de type Storm Shadow réclamés par Kiev pour lancer sa contre-offensive. L'annonce a été confirmée ce jeudi par le ministre britannique de la Défense de manière calibrée et déterminée. Aujourd'hui, je peux confirmer que le Royaume-Uni fait don de Storm Shadow Missiles à l'Ukraine. Storm Shadow est une capacité de frappe précise à longue portée The donation of these de ces systèmes d'armes donne à l'Ukraine la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie, en particulier la civilian délibérée de l'infrastructure civile ukrainienne, qui est contre le Kremlin n'a pas tardé à réagir à l'annonce britannique par l'intermédiaire de Dimitri Peskov, le porte-parole du président Poutine. Développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, le missile Storm Shadow lancé depuis les airs peut parcourir une distance de 250 km et donc atteindre des positions russes dans l'est de l'Ukraine. Pourquoi Comment J'ai encore beaucoup de peine. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très émotionnels dans cette affaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, j'ai travaillé 5 ans à l'OTAN et j'ai constaté que dans l'OTAN, je ne connais pas l'Union Européenne, mais... Enfin, je ne connais pas l'Union Européenne intimement, de l'intérieur. Mais je peux m'imaginer qu'on a le même phénomène. Dans l'OTAN, on a exactement ce que Donald Rumsfeld avait dé euh, euh, décrit en 2003, ou 2003, 2004. Il avait dit il y a une vieille Europe. C'est la France, l'Allemagne, l'Italie. C'est la vieille Europe, le, celle du marché commun. Et la nouvelle Europe, qui est l'Europe orientale. Et cette nouvelle Europe, effectivement, dans l'OTAN, alors qu'elle ne représente pas grand-chose économiquement, hein, parce que c est, c est des, si vous regardez d'ailleurs, euh, si on regarde la, la, la répartition de, de qui reçoit et donne de l'argent dans l'Europe, on voit que c'est la, la vieille Europe qui paye pour la nouvelle en réalité, euh, globalement. Hein. Tous ces pays d'Europe de, de, orientale sont, sont, sont très faibles économiquement. Mais au niveau... De l'influence, ils ont une influence absolument incroyable. Pourquoi Parce qu'ils sont farouchement anti-russes, et donc farouchement pro-américains, mais vraiment farouchement. La Pologne, par exemple. Voilà, la Pologne est un exemple, et les Pays-Baltes, alors c'est... voilà. Vous prenez d'ailleurs, c'est la même... En gros, c'est aussi la même, la même histoire pour beaucoup. Hein. pas oublier que la Pologne et la Lituanie ont formé un un État ensemble pendant très longtemps. C'est d'ailleurs un des objectifs de la politique étrangère polonaise et de reconstituer ce, ce, ce, ce, ce pays. C'est assez fascinant d'ailleurs de voir que la Pologne fait partie de l'Union européenne et rêve d'une Europe mais qui n'est pas du tout l'Union européenne. Bon, mais bref, c'est un autre sujet. Euh, et donc, euh, on a dans cette, dans cette Europe, à la fois l'Europe et l'OTAN, on a cette... Europe orientale, qui est extrêmement, euh, comment dire, extrêmement virulente, qui est très bruyante, et qui, qui est bruyante parce qu'elle a le soutien des États-Unis. Un défaut pourrait menacer tout ce que nous avons accompli en travaillant si dur ces dernières années pour nous remettre de la pandémie, et cela engendrerait un ralentissement mondial qui nous ferait reculer encore d'amendage. Cela risquerait également de saper le leadership économique mondial des États-Unis et soulèverait des questions quant à notre capacité à défendre nos intérêts concernant notre sécurité nationale. « Janet Yellen a émis cet avertissement avant une réunion au Japon avec ses homologues du groupe des 7 nations ainsi que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil. Elle a déclaré que rien que la menace d'un défaut pourrait faire chuter la notation du crédit du gouvernement américain. C'est ce qui s'est produit lors d'une bataille sur le plafond de la dette en 2011. » Le Fonds monétaire international a également averti de répercussions très sérieuses si ce plafond n'est pas relevé. Alors avant de répondre à, à Junior, expliquez-nous, Alexis Bédu, pourquoi les États-Unis pourraient être en, en défaut de paiement. Il est question de, de plafond de la dette. C'est une spécificité américaine. Oui. Alors ce plafond, il a été mis en place pour faciliter la vie du, du Trésor américain en lui permettant d'emprunter à sa guise jusqu'à ce plafond sans attendre le feu vert du Congrès. Donc le plafond, il est fixé en début d'année. Cette année, c'était 141 400 milliards de dollars, mais dès le 19 janvier, il était déjà dépassé. Donc comme ce plafond n'est pas relevé, le Trésor ne peut pas émettre de nouvelles dépenses, ça empêche le gouvernement de rembourser ses dettes passées, et si les investisseurs ne sont pas remboursés sur les dettes, c'est ça ouais. un défaut de paiement. Alors comment éviter le pire Quelles sont les solutions, nous demande Junior La solution elle est très simple, et tout le monde la connaît, c'est relever le plafond de la dette, il a été rehaussé des dizaines de fois sans créer de vagues sur les marchés financiers. Ça ça devrait être une formalité, mais en fait c'est devenu un sujet très polémique et très politique. Il y a un affrontement entre républicains et démocrates. Les républicains exigent des coupes budgétaires, la baisse des retraites publiques notamment, mais Joe Biden, lui, refuse. Ouais, et et l'autre solution, c'est euh, la négociation c'est la négociation qui a débuté. On est dans la la tambouille politique américaine, rediscuter du budget et des futures dépenses. Mardi, il y a eu un premier round de négociations entre le président Biden et, et les ténors des Républicains. Pour l'instant, rien n'a bougé, mais les discussions euh, continuent, a fait savoir euh, la Maison-Blanche. Il va falloir aller très vite parce que l'ultimatum fixé par Yannette Yellen, la secrétaire du Trésor, oui. c'est début juillet. Hein. Oui, début euh, juin, début début juin. Début dans, juin trois semaine. Semaine. dans trois semaines, on va suivre ça de très près. Des milliers de migrants latino-américains rejoignent la frontière entre les états unis et le Mexique depuis quelques jours. Ils attendent la fin du titre 42, une loi adoptée en pleine crise du coronavirus. Elle permet d'expulser les migrants illégaux sans examiner leur demande d'asile. Pendant sa campagne électorale, Joe Biden avait promis de supprimer cette mesure, mais il l'aura finalement gardée le plus longtemps possible, jusqu'à hier. Le message du gouvernement américain se veut clair. Je veux être très clair. Notre frontières ne sont pas ouvertes. Les gens qui crossent notre frontière uniquement et sans une base légale pour rester seront promptement processés et révoqués. Depuis hier, c'est à nouveau le titre 8 qui est appliqué, celui qui prévalait jusqu'au coronavirus. 1500 soldats ont été envoyés à la frontière pour aider la police dans les contrôles. Les autorités avaient anticipé cet accroissement des demandes pour entrer dans le pays. Les installations pour les démarches administratives ont été agrandies. Mais les Républicains ont aussi adopté jeudi un projet de loi pour construire un nouveau mur à la frontière et imposer de nouvelles restrictions aux demandeurs d'asile. Euh, <rire> tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique et ce matin, vous avez choisi de revenir sur une émission de la chaîne américaine CNN qui recevait avant-hier soir un certain Donald Trump. Oui, c'est un immense événement, Philippe, hein, qui s'est déroulé mercredi soir aux états unis un événement presque plus médiatique que politique. Pourquoi Eh bien parce que CNN et Donald Trump se portent une haine mutuelle totalement vertigineuse. Ça faisait du reste 7 ans, 7 ans que Donald Trump n'était plus intervenu sur la principale chaîne d'information américaine. Alors, alors pour bien comprendre la, la nature de cette rancœur, il faut d'abord se souvenir de ces quatre petits mots. Vous êtes des menteurs, c'est ce qu'avait dit Donald Trump, tout juste élu, le 8 novembre 2016, en pleine conférence de presse à l'un des reporters de CNN, Jim Acosta, qui tentait désespérément de lui poser une question. Non, pas vous, pas votre chaîne, elle est épouvantable lui avait-il dit, en repoussant sa question et en refusant catégoriquement de lui répondre. Ne soyez pas grossier, je ne vous répondrai pas. Vous êtes des menteurs, avait lâché Trump avant de se vers un autre journaliste. Six ans donc après cette passe d'armes mémorable, Donald Trump a fait avant-hier soir son comeback sur CNN. La chaîne lui avait concocté une grande émission, 70 minutes, avec un public présent en nombre qui pouvait lui poser des questions. Et cette émission politique très spéciale, Bruno, a déchaîné la presse américaine qui a vu un échec médiatique retentissant. Exactement, car Donald Trump et CNN y ont poursuivi leur grand numéro de claquettes et de détestation réciproque. Trump a humilié la présentation à maintes reprises yeah, il lui a demandé si elle lui permettait de parler un petit peu sous les rires d'un public totalement acquis à sa cause qui adorait entendre l'ancien président régler son compte à la vedette de cette chaîne nettement trop démocrate It's very you. You are a nasty person, you. vous êtes nasty vicieuse lui a t-il balancé entre autres amabilité et toujours sous les rires de ses supporters donald trump a donc réussi sa prestation puisqu'au terme de l'émission un sondage a pesé sa popularité auprès de l'électorat républicain, c'est une nuance de taille, en forte hausse. Voilà pourquoi, pour une partie des éditorialistes américains, le programme de CNN est arrangé dans la catégorie des fiascos médiatiques. C'est ce qu'a dit, par exemple, monsieur politique de la chaîne MSNBC, traduit hier soir par nos confrères de quotidien. C'était tout simplement honteux à tous les niveaux. Le plus choquant, c'était de voir le public acclamer un président qui a tenté de renverser la démocratie américaine. C'est-à-dire ce que Trump doit impérativement convaincre pour remporter d'abord la primaire américaine, mais les autres, les plus modérés, ceux qui hésitent, auront sûrement été beaucoup plus dubitatifs. En entendant Donald Trump fanfaronner, notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Si je suis élu, je vais vous régler ça en 24 heures, a-t-il dit. Et quant à l'électorat féminin, celui qui sera déterminant hein, en 2024 et qui fera basculer euh, l'élection, eh bien, il a probablement été très surpris d'entendre Trump, condamné par la justice avant-hier à verser 5 millions de dollars à une femme qu'il accuse de viol, se moquer d'elle dans les grandes largeurs. What kind of a woman quel genre de femme a-t-il osé va faire des galipettes avec un homme dans une cabine d'essayage alors qu'elle vient à peine de le rencontrer Pas sûr, hein, Philippe, que Donald Trump subtilement poussé vers l'ultra droite par CNN soit donc réellement sorti vainqueur de cette séquence-là. Du reste, je vous donne une toute dernière information dans le camp de Joe Biden, les équipes chargées de la communication sont déjà en train d'isoler de très nombreux passages de cette émission afin de les envoyer via les réseaux sociaux. Devinez à qui aux femmes. Merci beaucoup Bruno Donnet à lundi. Une certaine confusion règne à la frontière entre le Mexique et les États-Unis alors que Washington doit lever ce jeudi une mesure mise en place durant la pandémie, son nom le titre 42. Ce dispositif permettait aux autorités américaines de refouler immédiatement les migrants entrés illégalement sur le sol américain. À la frontière, les migrants se pressent de traverser pour demander l'asile, car ils redoutent l'entrée de nouvelles restrictions. Washington, qui a dit s'attendre à une situation chaotique, a déployé à la frontière plus de 24 000 agents et forces de l'ordre. Les migrants viennent principalement d'Amérique latine, mais aussi de Chine, de Russie ou de Turquie, parmi eux de nombreuses personnes vulnérables. Nous voyons beaucoup plus de femmes avec enfants. Si vous prenez un regard, nous voyons des petits babies, de quelque chose de 2, 3 ans, 5, 6, peut-être 10 ans. Avant de se présenter à la frontière, les demandeurs d'asile doivent au préalable avoir obtenu un rendez-vous sur une application téléphonique. Dans le cas contraire, leur demande pourrait être considérée comme illégitime et ils s'exposent à une interdiction d'entrée sur le sol américain durant cinq ans. La Chine et l'Équateur ont signé jeudi un accord de libre-échange après un an de négociations. Le ministre équatorien du Commerce a déclaré que l'accord couvrait 99,6% des exportations de son pays et qu'il ouvrait la porte au plus grand marché du monde. Après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits de douane des principales exportations équatoriennes telles que les bananes, le cacao et les crevettes baisseront progressivement, passant de 5 à 20% actuels à zéro. Les principales exportations chinoises vers l'équateur, qui comprennent des pièces détachées, automobiles et des équipements électriques, bénéficieront également de l'accord de libre-échange. La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Équateur. L'année dernière, le volume des échanges bilatéraux s'est élevé à 13 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 20% par rapport à 2021. La Cour suprême du Pakistan a ordonné la libération de l'ancien premier ministre pakistanais Ibrahim Khan, dont l'arrestation en début de semaine a suscité une vague de violence par ses partisans à travers le pays. La Cour a ordonné que Khan soit maintenu sous la protection des forces de sécurité dans un lieu sécurisé de la capitale Islamabad. Suite à la décision, la violence dans le pays semble s'apaiser et bien que des affrontements entre les partisans de Khan et la police est déclatée à proximité du bâtiment de la Cour suprême. Le gouvernement cependant a dénoncé la décision, a déclaré être déterminé à trouver d'autres moyens l'écho d'arrêter l'ancien dirigeant. Dans ces collines du Nord-Kivu, l'armée kenyane nous conduit sur la ligne de front la plus proche de Goma. Il y a quelques semaines, la zone était encore sous le contrôle du M23 un groupe rebelle qui a repris les armes il y a plus d'un an et conquis de vastes territoires de cette province de l'est de la République Démocratique du Congo. Les rebelles du M23 occupaient cette position. Ils avaient le contrôle de toute cette zone. Ils pouvaient voir Goma là-bas, mais aussi la route qui mène à Rutshuru et les parcs au loin. C'était une position stratégique car elle est située sur une colline. C'était facile pour eux de voir tous les côtés et contrôler tous les mouvements. Collines après collines, les militaires kényans de la force régionale est-africaine expliquent pourquoi ils se sont déployés. Stopper l'avancée des rebelles du M23 et superviser leur retrait, c'est désormais, selon eux, un objectif atteint, comme ici, à Kibumba, l'un des bastions de la rébellion. Nous avons déjà récupéré Kibumba, que vous voyez là-bas. La route aussi est de nouveau ouverte, les activités ont repris. Nous appelons les habitants qui avaient fui à revenir. La zone est sécurisée. Les militaires kényans assurent avoir repris le contrôle de cette route stratégique qui traverse le Nord-Kivu et approvisionne Goma en marchandises. Mais sur cet axe d'habitude bondé, seuls de très rares conducteurs de motos ont repris du service. Le déploiement de l'armée kényane n'a pas suffi à convaincre les usagers de reprendre la route. Le centre-ville de Kibumba semble lui figé dans le temps. Les 10 000 habitants qui ont fui l'arrivée des rebelles il y a six mois ne sont toujours pas revenus. L'état de leur maison témoigne de leur fuite dans la précipitation. L'hôpital, abandonné, a été pillé. Les rares habitants que nous croisons nous disent que les rebelles sont toujours là. Les rebelles sont encore ici et c'est pour ça que peu de gens sont revenus à Kibumba. La force régionale n'a rien changé. Le M23 est parti se positionner sur la colline en face car il savait que les journalistes allaient venir. Une présence des rebelles confirmée par cette restauratrice. Elle a malgré tout décidé de rentrer chez elle après avoir passé plus de six mois dans un camp de fortune pour tenter de relancer son affaire. Quand je suis revenu, j'ai vu que mon restaurant avait été pillé. Il n'y avait presque plus rien, plus de vaisselle. Ma vie a complètement changé. Je cuisine très peu. Je n'ai presque pas de clients. Peut-être deux ou trois par jour, alors qu'avant j'en avais une vingtaine. Premier pays à avoir déployé ses troupes, le Kenya joue un rôle moteur au sein de la force régionale, composée aussi de soldats ougandais, burundais et sud-soudanais. Tous sont déployés dans le routchourou et le Massissi, dans le Nord Kivu, des territoires conquis par le M23. Mais Kinshasa conteste ce déploiement. Les autorités congolaises jugent la force régionale inefficace et soutiennent même que les rebelles ont renforcé leur position, faisant craindre de nouveaux affrontements. Dans le camp de réfugiés de Kanyaruchinya, l'un des plus grands de l'est du pays, le déploiement de cette force régionale avait suscité beaucoup d'espoir, ici ils sont plusieurs milliers à avoir fui les affrontements entre l'armée congolaise, les groupes armés et le M23. Comme beaucoup, Francine Yambi rêve de paix. En attendant, elle vit sous cette tente faite de plastique et de branches avec ses trois enfants. J'ai peur de rentrer, même si les militaires kényans sont là, car certains qui sont rentrés disent que les rebelles sont toujours chez nous. J'entends beaucoup d'histoires de viol et de violence. Je préfère vivre ici, même si on souffre de la faim et de la misère, que de rentrer et risquer ma vie et celle de mes enfants. Dans la province du Nord Kivu, plus d'un million et demi de personnes ont fui leur village selon les Nations Unies. Un peu plus loin, cette habitante de Kibumba, ne cache plus sa colère. « Lorsque j'étais à Kibumba, je vivais bien. Je vendais des haricots et ça me permettait de vivre correctement. Mais on est coincé ici. Au lieu de se battre contre le M23, les Kenyans ne font rien. Ils se moquent de nous. Ils nous disent que les rebelles sont partis, qu'on peut rentrer. Mais ils sont toujours là, on le sait. Les familles nous racontent qu'elles sont tuées, violées. » Le M23 a toujours nié avoir commis des exactions. Pour ces déplacés, la perspective d'un retour chez eux s'éloigne de jour en jour. Les processus de paix engagés à Nairobi et Luanda semblent au point mort. L'avenir de la force régionale est-africaine est lui incertain. Elle peine à être financée par les pays contributeurs. Et son mandat, qui expire en juin, risque de ne pas être renouvelé. Le président Tshisekedi a annoncé que sans résultat satisfaisant d'ici là, il pourrait en demander le départ. Au Soudan maintenant où les forces rivales sont tombées d'accord pour protéger les civils mais n'ont pas convenu d'un cessez le feu. L'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide ont signé un accord préliminaire dans la ville portuaire saoudienne de Jida. Les deux parties ont souligné que les intérêts du peuple soudanais étaient une priorité acceptant de permettre à tous les civils de quitter les zones assiégées. Elles ont également indiqué qu'elles travailleraient afin d'obtenir un cessez-le-feu à court terme lors des discussions ultérieures. Depuis le 15 avril dernier, le soutien connaît des affrontements armés-meurtriers et l'agence de la santé de l'ONU indique que ces affrontements ont déjà fait au moins 600 créé par le gouvernement de la transition, l'autorité indépendante de gestion des élections est désormais chargée d'organiser tous les scrutins au Mali. Ses membres se préparent pour leur premier grand test relatif à l'organisation du référendum le 18 juin. Le collège électoral est convoqué à un moment où le gouvernement de la transition a opté pour une nouvelle carte d'électeur. À ces jours, le taux d'enrôlement et de distribution de ces nouvelles cartes est très faible. C'est pourquoi l'autorité indépendante la de des élections n'écarte plus l'utilisation d'autres pièces d'identification pour voter. Les trois présidents démocratiquement élus entre juin 1992 et 2020 ont tous essayé de la réviser sans parvenir à cause toujours d'une opposition des Maliens. Cette décision des autorités de la transition d'adopter une nouvelle constitution ne fait pas également l'unanimité. Elle divise notamment la classe politique. Certains mettent en cause la légitimité des autorités actuelles pour engager une réforme constitutionnelle. La constitution est très claire pour qu'elle soit révisée. C'est le président, un président de la République élu et des députés élus qui peuvent s'adonner à cette tâche. Pour nous, rien que pour ça, on ne peut pas autoriser, on ne doit pas autoriser vraiment euh, une nouvelle constitution parce que, tout peut se retrouver dans cette constitution. Sur ces images, un missile israélien frappe l'habitation d'un dirigeant de l'organisation djihad islamique à Gaza ce jeudi matin. La tension est à son comble depuis trois jours entre israéliens et palestiniens. Une nouvelle flambée de violence qui a démarré mardi par des frappes de l'état hébreu visant le djihad islamique. Tel Aviv a dit ce jeudi avoir visé 166 cibles à travers la bande de Gaza. En riposte, des roquettes ont été tirées en direction du territoire israélien, comme le montre cette vidéo de propagande de milices palestiniennes. D'après Israël, 547 roquettes ont été lancées depuis Gaza. 175 auraient été interceptées par le système de défense antiaérien d'Israël. Depuis mardi, 28 Palestiniens sont morts et un Israélien est décédé ce jeudi au sud de Tel Aviv après un tir de roquettes sur un immeuble. Des appels au calme et des tentatives de médiation ont été lancées par la communauté internationale. Les Nations Unies se disent alarmées par cette escalade de violence qui a déjà fait plus de 130 morts depuis le début de l'année, dont une écrasante majorité de Palestiniens. Trois mois après, Antakya est encore un gigantesque chantier. Là où s'activent ces machines se tenaient avant le tremblement de terre trois immeubles d'habitation. Il ne reste rien, des 120 appartements. Le gouverneur a noué des contrats avec des entreprises privées pour le déblaiement. Les ouvriers sont à pied d'œuvre depuis des semaines. Il y a beaucoup de débris ici qui viennent d'immeubles qui se sont effondrés. Et autour, il y a beaucoup d'immeubles qui ont été sévèrement endommagés. Le gouvernorat a autorisé leur démolition. Il faudra ensuite les reconstruire. Pour ce chantier, il nous faut encore 3 ou 4 mois. Le gouvernement turc a promis de tout remettre sur pied en un an et estime que plus de 300 000 immeubles doivent être reconstruits dans la région. Dans le centre historique d'Antakia, le bazar reprend peu à peu des couleurs, mais le cœur n'y est pas toujours. Tout le monde sait ce qui est arrivé à ceux dont les boutiques sont encore fermées. Ce restaurant a rouvert ses portes il y a quelques jours. Depuis les années 60, il sert aux clients les spécialités de la région. J'ai 60 ans et je dois travailler car j'ai perdu ma maison et j'ai des bouches à nourrir. L'activité n'est pas florissante mais elle a repris grâce au retour de certains employés. J'étais à Ankara pendant trois mois, ils m'ont dit qu'on allait rouvrir, alors je suis revenu. Mais il n'y a pas d'eau et d'électricité partout, pas d'endroit où dormir, donc c'est un gros problème. Normalement il y a une équipe de 25 personnes qui travaillent ici. On est à peine une dizaine actuellement, la plupart de nos collègues sont partis dans d'autres villes. Ce manque de main d'œuvre, c'est le défi le plus important que la province du Hataï doit relever. Loin du centre, nous retrouvons le président de la chambre de commerce. Comme il n'a plus de bureau, il donne souvent ses rendez-vous ici. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'écoles. On a besoin de conteneurs, de logements. On a besoin de tant de choses. C'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas revenus. 6h05 sur Europe 1, on prend la direction de la Turquie qui se prépare à voter dimanche pour l'élection présidentielle. Un scrutin, presque un référendum pour ou contre Erdogan. Oui, la popularité du président sortant est d'ailleurs grignotée par l'inflation qui frôle les 50% désormais dans le pays. Une crise économique qui a même convaincu certains Turcs de glisser un autre bulletin dans l'urne. L'envoyé spéciale d'Europe 1 Caroline Baudry a rencontré un berger et pour la première fois de sa vie, il votera pour l'opposition. Nous vivons nos derniers moments. Si le gouvernement ne change pas, impossible pour nous de continuer. Ramazan a 50 ans, mais une allure de vieillard. Son visage est buriné par le travail en plein air quand l'éleveur ne court pas après ses chèvres et moutons. Il court après sa dette, l'équivalent de 30 000 euros. Depuis 2015, c'est fini, tout est devenu cher. Ce que nous vendons est cher, ce que nous achetons est cher. En 2018, la botte de foin coûtait 4 à 5 livres. Aujourd'hui, c'est 110. « Je dois de l'argent aux banques, je dois de l'argent aux céréaliers, je suis étouffé. » Son regard bleu perçant surveille ses bêtes qui broutent le long de l'autoroute. Son sourire est triste et son avenir incertain. « J'ai voté de nos élections précédentes. J'aurais dû avoir les deux mains cassées pour ne pas le faire. Mon seul espoir, c'est l'opposant, Colif Daroulou. » Ramazan a déjà réduit son cheptel, s'est débarrassé de ses vaches trop chères à nourrir. Le petit troupeau est désormais guidé par princesse, sa brebis préférée, la seule dont il est sûr de ne jamais se séparer. « théâtre en Turquie. » trois jours de l'élection présidentielle, Muharrem Inche, opposant à l'actuel chef d'État Recep Tayyip Erdogan, annonce se retirer de la course. Il était crédité de 2 à 4% des intentions de vote, selon les sondages. Son retrait pourrait profiter à l'opposant numéro 1 du président Erdogan, Kemal Kilishtaroglou. Cet ancien haut fonctionnaire, membre du parti kémaliste CHP, est à la tête d'une alliance de six formations politiques. Et d'après les sondages, il serait en bonne posture pour l'emporter. Cette élection est un véritable test pour Erdogan, confronté pour la première fois en 20 ans à une opposition unie. La forte inflation a largement entamé sa popularité, au point de promettre ce jeudi de doubler les salaires des fonctionnaires. Après les Turcs de l'étranger qui ont voté ces derniers jours, les 64 millions d'électeurs du pays sont appelés aux urnes ce dimanche. À quelques jours du scrutin, ces Mauritaniennes sont venues acclamer l'une des seules candidates femmes à la tête d'une liste régionale. Elle est membre du parti au pouvoir. Si les femmes sont omniprésentes dans cette campagne, dans l'Assemblée nationale sortante, elles représentent moins de 21% des députés. Pour améliorer leur représentation, en plus des 20 sièges qui leur sont attribués d'office au Parlement grâce à une liste nationale, cette année, la loi exige que les partis leur réservent des places plus stratégiques dans leur liste. Pour cette candidate, des progrès ont été réalisés, mais les femmes ont encore un long chemin à faire. Ça tient aussi à ce que les femmes elles-mêmes à la politique. Et il faut qu'elles soient euh, autonomes. Il faut qu'elles aient une, une autonomisation, qu'elles puissent financer elles-mêmes leur campagne, qu'elles puissent s'intéresser elles-mêmes à se positionner dans les listes électorales. Quelque part, euh, c'est un grand combat que nous devons mener et nous sommes là pour ça. Et pour se faire une place dans la politique, il faut aussi convaincre les futurs électeurs. Chaque soir, ces femmes du parti d'opposition islamiste Tawassoul sillonnent les marchés pour échanger avec la population. Pour cette candidate à la députation, changer les mentalités se fera progressivement. En Mauritanie, la femme a un rôle de leader. Elle est habituée à prendre des décisions dans son foyer. Mais en politique, elle a longtemps été mise à l'écart, par manque de connaissances dans ce domaine. Avec le temps, la femme finira par occuper un rôle de leader en politique, dans cette société qui tient à ce qu'elle ait une place centrale. La Commission nationale électorale indépendante a affirmé qu'elle sanctionnerait les partis qui ne respecteront pas les consignes sur la représentativité. Tout le quartier de l'Arliba est bouclé. La police patrouille sur l'île de Djerba après l'attaque de la synagogue mardi soir vers 20h15 alors que le pèlerinage juif annuel touchait à sa fin. L'assaillant, un gendarme, a d'abord tiré sur l'un de ses collègues sur le port de l'île avant de se diriger vers la synagogue à une quinzaine de kilomètres. Il a ensuite visé les renforts policiers autour du lieu de culte, tuant un autre agent. Les coups de feu entendus par les fidèles ont déclenché un vent de panique. Deux d'entre eux ont été tués par l'assaillant avant qu'il ne soit lui même abattu par les forces de l'ordre. Les victimes, deux cousins, un tunisien et un franco-tunisien de 42 ans, père de quatre enfants. Au total, 5 morts et 9 blessés. L'identité du tireur n'a pas été communiquée et l'enquête se poursuit pour déterminer ses motivations. Le ministère tunisien de l'Intérieur refuse pour l'instant d'évoquer une attaque terroriste. La plus ancienne synagogue d'Afrique attire chaque année plusieurs milliers de fidèles. Elle avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide qui avait fait 21 morts. Sur ces images, un missile israélien frappe l'habitation d'un dirigeant de l'organisation djihad islamique à Gaza ce jeudi matin. La tension est à son comble depuis trois jours entre israéliens et palestiniens.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 En France, le parquet national financier requiert un procès contre Nicolas Sarkozy ainsi que 12 autres suspects dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Le parquet réclame un procès pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne et recel de fonds publics libyens. Il revient désormais à deux juges d'instruction d'ordonner ou non un procès. Le dossier avait été ouvert en 2013, 10 années d'investigation ont été menées. Parmi les personnes soupçonnées figurent trois ex-ministres de premier plan de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Eric Wirtz. Rendez à César ce qui est à César. La monnaie c'est César. César c'est la nation. La nation c'est une volonté de vivre ensemble. Donc vous acceptez qu'il y ait des transferts sociaux qui se passent à l'intérieur de la nation parce que tout le monde accepte d'être dans la même nation. L'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation. La France est une nation, l'Angleterre est une nation, l'Italie est une nation. Les pays qui ont gardé leur monnaie, et qui donc ont gardé leur volonté de vivre ensemble, se vont bien. Ceux qui me tuent aujourd'hui, et j'en souffre énormément, c'est que grosso modo le pacte social français est en train de se défaire j'habite dans la région d'Avignon et la misère des petits gens est en train de monter de façon inimaginable à cause de l'euro qui tue les entrepreneurs. Donc ce que j'essaye de dire c'est que vous êtes bien gentil avec "on va créer un état européen qui va remplacer, mais ça fait 40 ans qu'ils essayent de détruire la France qu'ils essayent de détruire l'Italie qu'ils essayent de détruire l'Espagne pour construire ce mythe de la nation européenne. C'est l'URSS votre truc. Laissez les gens décider de ce qu'ils veulent. C'est l'URSS. Euh... On est en train de... Le... le ministre chinois des affaires étrangères Tchinkan a rencontré des représentants de la communauté commerciale de Norvège à Oslo. Tsingan a déclaré que les entreprises norvégiennes avaient effectué des contributions importantes à la coopération et l'amitié entre les deux pays. Il a indiqué que tant la Chine que la Norvège étaient des partisanes et des participantes à la mondialisation économique et que toutes les deux s'opposaient au protectionnisme et au découplement. Tsingan a déclaré qu'au regard à la situation actuelle, il s'avère d'autant plus important pour les deux parties de renforcer la coopération et d'ensemble poussé à la libéralisation et la facilitation des échanges commerciaux. Les représentants de la communauté commerciale de Norvège qualifient la Chine de partenaire commercial et de marché important pour les entreprises norvégiennes. Ils déclarent espérer approfondir cette coopération. L'hypothèse de l'attentat est à exclure après la forte explosion survenue ce jeudi à Milan en Italie. Un véhicule transportant des bouteilles d'oxygène est à l'origine de l'incident. Une dizaine de voitures garées à proximité ont pris feu. Deux appartements et une pharmacie ont également été fortement endommagés, selon les pompiers. L'explosion et 20 buildings uh, and vehicles engulfed in flames. Uh, so far, there's uh, one person injured. It's the driver of the van who, according to local reports, uh, managed to uh, get out of the vehicle just moments before the explosion broke out. The fire has now been almost completely uh, put out and the area is uh, cordoned off. Les élèves d'une école située à proximité ont été évacués. Le feu a été circonscrit en moins d'une heure. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'explosion. Dans dix jours, le 21 mai, les Grecs se rendront aux urnes pour les élections législatives anticipées. Parmi eux, près d'un demi-million de jeunes qui s'apprêtent à mettre pour la première fois un bulletin dans l'urne. Cette génération qui a connu la crise financière, la pandémie et plus récemment une catastrophe ferroviaire pourraient décider de l'issue du scrutin, d'où l'intérêt que lui portent les partis politiques du pays. 440 000 enfants, d'ailleurs, 500 000 000 de citoyens, sont également en clochage des catalogues. Dans ces étniques clochages, ils demandent de la première fois. À quelques jours des élections, les sondages placent le centre-droit du Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, devant le bloc de gauche. La première fois, je vais la première fois, les femmes et les enfants, που θα επιλέξουμε τι θα κάνουμε, τι μας φέρει, τι δεν μας συμφέρει. Με κριτήριο ποιο ακόμα πούμε, θα έχει καλύτερο πρόγραμμα στην οικονομία και στην παιδεία. Που είναι τα, τα, δε, τα δε, βασικά πράγματα για τα οποία πρέπει όλοι να ψηφίζουμε και για τα οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε βασικά αυτό. Θα ψηφίσω με δικό μου κριτήριο και έχοντας ψάξει χρόνια και έχοντας ε, κάνει σχέψεις. Έχει ξεκινήσει ήδη η χώρα να έχει μια ανάκαμψη. Θέλουμε να συνεχίσει. Και θα κάνουμε, πιστεύω ότι γενικότερα οι νέοι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογέ, διότι το, είναι το μέλλον της χώρας. Πρέπει το μέλλον αυτό να, το έχουν, να, το, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Πρώτη φορά φέτος θα ψηφίσω για το συμφέρον της χώρας. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει δείξει μια τεράστια ανάκαμψη επί Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά το συμφέρον αυτή τη στιγμή... Θεωρώ ότι είναι να έχει σταθερή κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με τα προσωπικά κριτήρια αυτό και ότι θα ψηφίσουν και αυτά. Είναι όμω, πιστεύω, το ιδανικό για τη χώρα. Ναι, θα ψηφίσω σε εθνικέ εκλογέ. Δεν ξέρω με τι κριτήρια ακόμα, γιατί δεν έχω ενημερωθεί και τόσο πολύ γενικά. Η ψήφος των νέων θεωρείται ω η πιο αχαρτογράφητη για τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και οι πολιτικέ παρατάξει επιδιώκουν μέσω των social media και νεανικών εκφράσεων να τους προσελκύσουν. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργο Δημητρόπουλο. Un homme a ouvert le feu ce jeudi dans l'usine Mercedes de Sindelfingen dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le bilan est de deux morts, deux hommes d'une quarantaine d'années. L'auteur des coups de feu âgé de 53 ans a été maîtrisé par des agents de sécurité, puis remis à la police. À l'instar des victimes, il était salarié d'un prestataire extérieur de Mercedes-Benz. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de son passage à l'acte. L'usine Mercedes de Sindelfingen emploie plus de 35 000 personnes. Face à une sécheresse dramatique qui asphyxie les terres agricoles, le gouvernement espagnol a annoncé ce jeudi un plan d'urgence de plus de 2 milliards d'euros. Une enveloppe destinée en partie à la construction de nouvelles infrastructures visant à dessaler l'eau de mer ou à accroître la proportion des eaux usées réutilisées, comme l'a expliqué la ministre espagnole de la Transition écologique. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza eh, de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual, el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, al 20% en el año 2027. España ha el l'an dernier su año la plus chaude jamás enregistrée La Cataluña y Andalusia son parmi las regiones las más touchées por la sécheresse. Les niveaux des réservoirs qui stockent l'eau de pluie sont au plus bas. Selon un rapport, 80% des terres agricoles espagnoles sont asphyxiées. C'est un pas européen vers une première mondiale. L'Union se rapproche de la première régulation sur l'intelligence artificielle. Deux commissions du Parlement européen ont adopté jeudi un mandat de négociation. Les eurodéputés proposent d'informer plus facilement les citoyens quand une intelligence artificielle est employée afin de renforcer la transparence. Ils veulent aussi interdire la surveillance biométrique, la reconnaissance des émotions ou encore les systèmes de police prédictive générés par ces outils. Essentially what this urgent regulation will mean is that there are more strict safeguards sur um, on how governments in particular use these systems and also private companies using them um in ways that affect us. So um what we will see is that le texte propose d'encadrer les générateurs de contenu rédactionnels comme ChatGPT qui devront faire l'objet de mesures supplémentaires de transparence. Les entreprises devront aussi indiquer si leur contenu a été généré par une intelligence artificielle. Elles devront également empêcher l'utilisation de données protégées par le droit d'auteur. So transparency is the first step, but it's not the only step. So what we have to also think about is when when we're speaking about the development of large scale AI systems, we're not just speaking about um, sort of potential flaws or potential biases in the system that make them harmful. We're also talking about massive levels of compute power with an environmental impact. We're speaking about exploitation of labor of people often in the global south. Le texte sera soumis au vote le mois prochain à l'ensemble du Parlement lors de la session plénière. Une fois adopté, les négociations entre les eurodéputés et les États membres pourront débuter. L'objectif est de parvenir d'ici la fin de l'année à la première réglementation mondiale sur l'intelligence artificielle.